Voilà, bienvenue sur ce troisième webinaire sur le design circulaire. Et donc, nous en avons fait déjà deux. Un, une introduction généraliste au design circulaire. Le dernier était sur la raison d'être. Et aujourd'hui, Florence, alors de quoi allons-nous parler oui, Aujourd'hui, on va, on va parler plutôt de, des offres. Donc, comment utiliser les outils du design circulaire pour créer ou repenser ces offres avec un impact positif donc, euh, on va vous, vous expliquer notre méthodologie, mais avant ça, on va se présenter. Donc moi, je suis Stéphanie Lavineau, je suis une entrepreneuse engagée dans le développement durable. J'utilise notamment beaucoup la méthode du design circulaire pour aider les entreprises à propulser leur démarche durable. J'ai la conviction que euh, le, tout ce qui est développement durable, c'est quand même une, une solution euh, aux problématiques d'aujourd'hui et de demain, euh, surtout aussi des entreprises. Et donc, j'ai à cœur de, de, de créer ces innovations à impact positif qui vont permettre aux entreprises de trouver leur chemin pour demain. Euh, j'ai eu euh, dans ma carrière euh, des postes, euh, notamment sur la partie marketing et communication, en tant que directrice depuis une dizaine d'années. Et j'ai eu la chance de travailler dans différents pays, euh, au Chili, au Maroc, en Italie. Euh, et euh, donc, je suis ici aujourd'hui pour parler design circulaire avec vous. Voilà, après, euh, donc c'est moi, Florence Fort. donc euh, moi j'ai fait une première partie de carrière dans des grands groupes euh, médias et télécom, j'étais sur des, des sujets de stratégie, stratégie et marketing digital, et puis à un moment, euh, en 2015, en l'occurrence, j'ai envie euh, d'aligner ma vie professionnelle avec mes, mes valeurs et convictions personnelles, donc je me suis lancée dans l'économie circulaire, j'ai créé une start-up, dans la mode de seconde main, ce sont les photos qu'on qu voit, qu voit là, euh, de, avec, un, donc avec un associé. C'est une aventure euh, très, très riche euh, qui a duré pendant trois ans. Et à la suite de ça, euh, j'ai décidé euh, moi aussi de me lancer dans l'accompagnement des, des entreprises dans leur transformation, euh, mais toujours avec cette volonté d'intégrer la, la dimension d'impact dans la réflexion et donc en utilisant euh, notamment les outils du design circulaire. Donc, Stéphanie et moi faisons partie de la Desyncing thinking Academy qui regroupe des, des formateurs et des consultants qui accompagnent les, les entreprises en utilisant les, les méthodologies très centrées utilisateurs et euh, basées sur l'intelligence collective. On utilise tous beaucoup, en particulier euh, le design thinking et puis après on a aussi nos, nos, nos approches spécifiques sur lesquelles enfin, qu'on utilise davantage les uns les autres. Et en l'occurrence Stéphanie et moi euh, sommes sur le design circulaire. Alors, allons-y. Donc, euh, pourquoi l'économie circulaire Vous en, en, euh, vous en doutez, quand on parle de design circulaire, on est sur le sujet de, de l'économie circulaire. Donc, pourquoi l'économie circulaire euh, vous le savez sans doute, nous sommes dans une situation de, de surexploitation des ressources naturelles. Nous utilisons euh, donc de, de plus que ce que la terre en paie, en fait, peut nous offrir en, en une année. Et parallèlement à ça, euh, en fait, euh, ben on a le, la, la population mondiale qui, qui grandit. On sera à près de, de 10 milliards en, en 2050. Donc forcément, ben on, a, on se retrouve dans un, une situation qui pose un problème. D'un côté, on a moins de, de moins en moins de ressources. De l'autre, on est de plus en plus nombreux. Donc forcément il va falloir repenser notre modèle et aller vers une économie qui soit plus respectueuse de nos ressources et c'est ça donc l'économie circulaire. Donc, merci Florence, donc, cette introduction sur le design circulaire, enfin sur l'économie circulaire nous mène à nous pencher maintenant sur Le design circulaire à proprement parler. Donc, le design circulaire s'est inspiré du design thinking avec notamment cette idée qu'on met l'utilisateur au centre. Et qu'une fois qu'on a bien compris le besoin de l'utilisateur, on va se demander bah, finalement qu'est-ce qui est viable d'un point de vue business, qu'est-ce qui est faisable d'un point de vue technologique. Et ce qu'on rajoute en design circulaire, c'est la partie environnement. C'est-à-dire qu'est-ce que du coup, euh, comment s'imbrique euh, mon produit, euh, mon service dans cet environnement et quel est l'impact qu'il peut avoir ou pas justement euh, positif euh, sur cet environnement oui parce qu'en en fait c'est au moment de la conception hein, du, du produit qu'il faut intégrer justement ça, cet impact, l'impact de notre produit sur l'environnement et surtout les, les déchets et la consommation d'énergie qui vont être associés à la fois à sa production et euh, à son utilisation. Donc, On, on parle beaucoup de, de, de recyclage hein, de plus en plus mais faire un produit recyclable on va le dire plusieurs fois ça ne suffit pas, le vrai objectif c'est de ne pas produire de, de déchets. Et ça, c'est ce qu'on cherche à faire lorsqu'on utilise les outils du design circulaire. Euh, donc, donc, voilà. Donc, le design circulaire, c'est une méthodologie, on va dire que c'est une méthodologie au service de l'économie circulaire. C'est une méthodologie qui est centrée utilisateur, euh, Stéphanie l'a dit, qui prend en compte l'écosystème et euh, qui vise à, à permettre aux organisations euh, d'allier les objectifs de disparition des déchets et d'impact minimum sur l'environnement tout en assurant la, la rentabilité, parce que la notion de rentabilité est importante, en hein, durabilité, c'est euh, aussi euh, rentabilité. Donc, Vous l'avez compris, le design circulaire, c'est quelque chose qui est vraiment euh, on va dire positif, engageant, euh, et à ce stade, vous vous dites probablement, mais, okay, mais concrètement, qu'est-ce que moi je vais en faire Alors, qu'est-ce que vous pouvez en faire bah, Beaucoup de choses. Euh, bon, il se trouve que euh, vous pouvez travailler sur vos produits, euh, sur l'écosystème dans lequel vous évoluez, et aussi sur euh, l'incarnation de la raison d'être. Et en fait, tout, euh, toutes ces, ces thématiques-là vont permettre de faire évoluer l'objectif et les projets de l'organisation. Euh, évidemment, quand vous allez repenser des produits, des services avec un impact positif, quand vous allez incarner votre raison d'être, euh, bah, vous allez générer de l'engagement auprès de vos collaborateurs, et puis vous allez créer une entreprise aussi résiliente. Et donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, euh, c'est... Euh, de, de, de travailler sur la partie service Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'utilise dans tous les domaines. Les produits, les services et l'organisation. Donc si on prend les produits, par exemple, on peut challenger sa gamme produit existante. Euh, sur les services, on peut tout à fait travailler sur ce qu'on appelait le low impact, c'est-à-dire bah, comment est-ce que je peux transformer euh, un produit en service sur l'organisation, euh, bah, ça peut être comment est-ce que j'engage mes collaborateurs euh, avec euh, autour de ma raison d'être et aussi comment est-ce que je peux mesurer concrètement l'impact que je vais avoir euh, lorsque je crée des, ces nouveaux produits, ces nouveaux services, lorsque j'ai une démarche différente. Donc comme je le disais, effectivement aujourd'hui on va travailler sur euh, les produits, les services avec un impact positif. Alors, comment on s'y prend euh, concrètement euh, Nous, on a choisi euh, pour notre méthodologie euh, de s'appuyer sur euh, en fait, les différentes étapes qu'on retrouve aussi dans le design thinking, donc, bien sûr en utilisant les outils spécifiques au design circulaire. Donc en fait, euh, en l'occurrence, euh, comme, comme dans le design thinking, on a deux grosses euh, parties. Une première partie qui consiste à comprendre et à définir le besoin, donc sur les trois étapes que vous voyez là, qu'on va avoir ensuite. Et euh, la deuxième grande partie, c'est d'identifier euh, des solutions et de les tester. Euh, et comme en design thinking, en design thinking pardon, on va se mettre dans une démarche itérative, c'est-à-dire que on va se laisser la, la possibilité, euh, quand on mène une, une transformation comme ça, de revenir aux étapes précédentes à chaque fois, euh, si jamais on pense qu'on s'est trompé et qu'on est parti sur le mauvais chemin. Donc c'est les cercles que vous voyez là tout autour. Donc on va détailler les différentes étapes. Euh, la première étape, c'est euh, le fait de comprendre. Alors dans comprendre, on, on a découpé ça en deux parties. Euh, déjà, il faut comprendre ce que ça veut dire que faire du circulaire, tout simplement. Donc, il faut, pour comprendre ça, il faut déjà avoir en tête notre modèle actuel. Donc, le modèle actuel, c'est le modèle linéaire, c'est-à-dire qu'en en fait, c'est ce qu'on ce qu ce qu connaît, hein. on, on extrait des matières premières, on produit, euh, on consomme et on jette. Euh, le modèle intermédiaire, c'est celui du recyclage. Donc, euh, là, on cherche à recycler au moins une partie des composants de, de nos produits. Euh, et nous, ce qu'on vise, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, de, de vraiment de tourner en circuit fermé. Donc, c'est l'économie circulaire, c'est-à-dire dans, dans la réutilisation permanente des, des composants. Et donc, pour illustrer ça, euh, un schéma qu'on a déjà montré, si vous avez assisté à nos précédents webinaires, mais, mais ce qui est vraiment la base du design circulaire, c'est ce schéma du, du papillon qui montre comment ça fonctionne. Donc euh, vous avez à droite ce qui concerne les produits euh, manufacturés euh, avec des éléments techniques et à gauche euh, avec des éléments naturels. La base, dans tous les cas, c'est le bon choix des matières premières quand on veut rentrer dans une économie circulaire, parce qu'après, il faut faire de l'éco-conception euh, pour justement bah, vis viser cette circularité. Et donc quand on a des, des produits euh, techniques, l'objectif, bah, c'est de pouvoir les maintenir euh, en, en utilisation le plus longtemps possible donc de pouvoir les, pouvoir les, les réparer, de pouvoir les réutiliser c'est aussi de pouvoir les partager ça c'est l'économie de, de l'usage c'est en fait pour éviter la, la, la surconsommation on, a, on achète une fois et puis c'est partagé en, en plusieurs pour plusieurs personnes et puis bien sûr de pouvoir recycler les éléments, les, les éléments du, du produit. C'est pour la partie droite et pour la partie gauche où on est avec des produits naturels. Ce qu'on vise à faire, c'est d'avoir des composants qui pourront être euh, compostés, euh, en tout cas re retournés euh, à l'état euh, naturel. Donc, une, une fois qu'on a compris euh, la, le, le concept justement du circulaire, euh, on va se, se pencher sur qu'est-ce que mon écosystème à moi. Alors, euh, donc, euh, ce que je vous propose, euh, c'est tout au long de ce webinaire pour illustrer. Euh, les différents canvas qu'on va vous présenter, on va vous en présenter trois qui nous servent, nous, de méthode. Donc C'est une partie de, de, de ce qu'on peut faire. Ce n'est pas tout, mais c'est une partie. Euh, et pour illustrer, vous comprenez bien, on va utiliser ce, ce, ce Donc C'est une chaîne de boulangerie avec laquelle je travaille euh, sur un repositionnement, justement, de l'offre produit euh, et une approche circulaire. Donc euh, Tout d'abord, euh, euh, avec euh, notre petite chaîne de boulangerie, euh, on a travaillé sur euh, identifier les acteurs de l'écosystème. Donc là, évidemment, on va, euh, je ne vais pas détailler tout, mais euh, évidemment, on retrouve les fournisseurs de matières premières, les autres fournisseurs, les clients, les employés. Il y a quelque chose qui est très intéressant, je trouve, dans cette dimension, c'est la proximité géographique. La proximité géographique, euh, ça permet souvent d'aller chercher des nouvelles idées, de trouver de la valeur hein, là où on, on pas avec des choses auxquelles on n'avait pas forcément réfléchi. Et donc là, typiquement, euh, la, les boulons, les, ces chaînes de boulangerie, elles sont à côté de commerce, de résidence euh, et de mairie, euh, ce qui permet euh, un certain nombre de choses euh, de, et d'avoir d'autres axes de réflexion que ceux qu'on peut avoir habituellement. Et euh, ce que je vous propose pour un exemple un peu plus euh, industriel, entre guillemets, on a euh, l'exemple de... Je crois que c'est Daddy euh, qui est juste après. Euh... Non, c'est pas ah, c'est là <rire> ok. Et, euh, euh, et donc, du coup, là, on en part sur la valeur. En fait, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a trouvé euh, ces bons, euh, ces bons euh, on va dire, qu'on a défini l'écosystème, on va partir sur la chaîne de valeur pour savoir, euh, finalement, bah, grâce à cet écosystème, euh, bah, comment je peux arriver à positionner ma chaîne de valeur. Effectivement, donc le, ça, c'est l'étape d'après, de bien comprendre euh, sa, sa, sa chaîne de valeur. Euh, donc en fait là il s'agit quand on parle de chaîne de valeur de vraiment de poser de façon détaillée l'enchaînement des activités de, de l'entreprise donc évidemment on en parlait c'est un lien avec l'écosystème hein, les différentes parties prenantes de l'écosystème et là on pose l'enchaînement le, le, des activités qui sont euh, interconnectées et donc qui développent chacune euh, de la valeur. Donc c'est peut-être un outil que vous connaissez par ailleurs, euh, qu'on utilise plutôt euh, en général pour aller euh, chercher un avantage concurrentiel. Là, nous, on va plutôt euh, l'utiliser pour identifier les, ce qu'on a appelé les points de non-circularité, c'est-à-dire euh, à quel endroit dans l'enchaînement de mes activités je fais des choses euh, qui ont un impact euh, environnemental. donc euh, Par exemple, le fait que ben, j'extrais des matières premières euh, qui sont rares, c'est peut-être qu'il y a des endroits je pollue au moment du transport, je produis des déchets, et puis en fin de chaîne tout simplement ben, je n'ai pas géré la fin de vie de, de mon produit. Donc c'est tout ça qu'on veut identifier, et, et c'est notamment, on veut aussi mettre l'accent euh, particulièrement sur les éléments de la chaîne de valeur qui ne sont pas alignés avec la, la raison d'être de l'entreprise, qu'on vient peut-être d'ailleurs de, de redéfinir si on s'est lancé, dans, par exemple, dans une démarche RSE, en tout cas dans une démarche de transformation vers plus de, vers plus de durabilité. Donc on veut, on veut vraiment pointer ces éléments-là en priorité. Et pardon, je vais y arriver, je voulais afficher ça. Voilà. Et effectivement, voilà si on prend par exemple notre exemple... Euh, assez euh, parlant on va dire euh, de, la, de la chaîne de boulangerie sur euh, Chaux-Citan, il n'y avait pas de sourcing local, c'est-à-dire qu'en fait euh, les matières euh, premières venaient de un peu partout. Euh, finalement, il y avait quand même pas mal d'emballages et euh, aucun traitement des déchets. Donc c'est les points de non-circularité qui ont été identifiés à ce niveau-là. Ok, euh, je suis désolée, j'ai un problème avec ma souris, voilà. <rire> Et donc c'était le Dadi, l'exemple euh, dont je voulais vous parler tout à l'heure. Euh, effectivement, Dadi, justement, sur ces points de non-circularité, eux, ce qu'ils ont identifié, c'est quelque chose, euh, donc, évidemment, bon, la, ils se servent de la betterave comme euh, ce, on va dire matière première pour fabriquer le sucre, mais ils ont une approche circulaire dans la mesure où, euh, maintenant, ils sont complètement autonomes en eau, c'est-à-dire qu'en fait, ils se, ils se servent de l'eau. Euh, qui est extrait de la betterave au moment euh, de, la, de la transformation en sucre pour ensuite réarroser euh, les champs. Euh, ils sélectionnent des, des, des producteurs qui sont à moins de 30 km euh, des sucrières. Euh, et ils ont aussi une approche intéressante qui est de se dire, bah, finalement, nos packaging, Alors je pense que tout le monde voit euh, le packaging rose euh, du sucre d'Adi en plastique, un peu gros, qui a été remplacé, comme vous pouvez le voir en bas, par des emballages souples en craft recyclable. Donc là ce qui est intéressant c'est qu'ils ont identifié les différents points de non-circularité et ils les ont travaillés, donc on voit bien qu'il y, y a plusieurs endroits et du coup on a quelque chose qui est aligné. Euh, quand on parle de, de chaîne de valeur aussi, euh, je disais tout à l'heure qu'il s'agissait par exemple d'identifier si on utilise des, des ressources rares euh, mais en fait, c'est aussi une question de business. Hein. Je disais aussi en intro qu'on utilise plus de ressources naturelles que ce que la Terre peut nous offrir. Euh, en l'occurrence, bon, les spécialistes ne sont pas tous alignés sur les années de réserve qui nous reste. Mais on sait en tout cas que ce n'est pas inépuisable, hein, toutes, ces, toutes ces ressources. Euh, donc pour, pour assurer la pérennité des entreprises, il faut de toute façon trouver des alternatives aux matières premières euh, qu'on ben, qu n'aura plus. Donc, euh, donc de toute façon, on va dire, c'est une question... Euh, business qu'il faut, qu faut se poser. Et c'est justement ce qu'on vous propose d'étudier de, de, de, maintenant, c'est vraiment la partie observation des utilisateurs qui est très importante. Là, on voit bien, vous euh, voyez, la, la, la, la boule jaune observée et euh, celle générée des idées sont très importantes parce que l'idée, c'est que dans cette méthode euh, qui part du design thinking, il faut vraiment euh, passer du temps sur ces deux étapes-là. Effectivement, Donc, une fois qu'on a bien identifié, on a vu avant ce qu'on pourrait améliorer dans notre chaîne de valeur, il faut se concentrer sur ce qu'attendent nos utilisateurs. Et la bonne nouvelle, parce qu'on parle de durabilité, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux à prendre en compte cette dimension dans leur choix. Et notamment un chiffre qu'on a mis là, 80% des Français déclarent avoir changé tout ou partie de leur pratique au quotidien pour réduire l'impact de leur consommation. Ça signifie concrètement qui sont de plus en plus nombreux à choisir une marque plutôt qu'une autre en fonction de, de ces engagements euh, durables. Donc pour comprendre ces utilisateurs, il faut faire preuve d'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre, les chaussures de l'autre, comme, comme dirait quelqu'un, pour capter euh, un maximum de, de matière. Et donc pour cela, il y a, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut se faire un, un, un Vim ma vie euh, faire des, des interviews, euh, euh, voilà, se mettre en posture d'observation. Et donc, euh, c'est ce que je voulais un, un peu illustrer ici en montrant ce que j'ai fait moi-même quand j'ai monté donc, ma start-up sur la mode de, de seconde main. Euh, voilà, je suis allée dans les dépôts ventes j'ai participé euh, à des événements de, de vente de seconde main, j'ai acheté et vendu sur, euh, sur Internet. L'idée est vraiment de d'aller capter un, un maximum d'éléments pour pouvoir ensuite faire une, une proposition qui corresponde aux besoins de, de, des personnes qu'on va viser avec notre nouveau produit. Et donc à ce moment-là, à ce stade, on a normalement les éléments pour définir notre challenge, c'est-à-dire pour qui et sur quel élément précis on va opérer la, la transformation. Donc bien sûr, on vient d'en parler, on a travaillé sur ces, euh, sur, on est allé interviewer des, des personnes, on, on a travaillé vraiment ce, ce, la notion de cible, donc il faut bien sûr définir son, son persona. Euh, donc ça, on ne va pas rentrer dans le détail, hein, c est, c est, vous savez, j'imagine, comment ça, ça se passe. Et ensuite, euh, du coup, une fois qu'on a bien son, son persona, euh, eh ben, il, faut, euh, en fait, il faut vraiment écrire quel est l'objet de la transformation. Donc, pour illustrer ça, euh, une petite illustration avec des, de quelques entreprises. Donc, par exemple, L'Oréal a identifié que l'enjeu important euh, en interne, comme pour les consommateurs, c'était euh, les contenants. Et donc L'entreprise a travaillé avec un fournisseur danois, et c'est là qu'on raccroche avec l'écosystème, hein, c'est important de connaître son écosystème, pour proposer un flacon en fibre, vég en fibre végétale, euh, biosourcée et recyclable, avec une aussi bonne qualité que les flacons euh, plastiques. Et donc, euh, ça, On devrait les voir arriver bientôt, hein, parce qu'ils euh, ont prévu de sortir ça pour 2021, et sur leur marque La Roche-Posay et Kiehl's. Donc les, les contenants c'est un vrai sujet. Un autre exemple, c'est Bacardi qui s'est fixé euh, comme, comme challenge euh, de faire la, la, la bouteille d'alcool la plus écologique au monde d'ici 2023. Et donc ils ont travaillé eux aussi avec un, un fabricant, euh, donc un fabricant de produits biodégradables. Ils ont imaginé un, une matière, un polymère euh, dérivé des huiles naturelles de, de graines de plantes. Et, et en fait, quand une bouteille en, en plastique, ça met 400 ans pour se décomposer. Avec ces bouteilles-là, euh, en fait, elles, elles seront biodégradables euh, dans le compost, dans l'eau, dans le sol et disparaîtront au bout de 18 mois euh, sans aucun euh, reliquat de, de microplastique euh, dangereux. Donc ça, c'est un, voilà, un vrai bon challenge. Euh, un autre exemple euh, qu'on avait déjà cité, mais qui est... Euh, pour le coup assez intéressant, c'est Carnot Computing qui euh, fait des, du calcul informatique et eux, ils se sont fixés comme challenge de trouver le moyen d'exploiter la chaleur qui, qui sont issues de leur serveur informatique et qui est donc de l'énergie perdue, euh, donc de, de l'utiliser, qu'est-ce qu'ils pouvaient en faire Et donc, ils ont décidé de créer des systèmes de chauffage, hein, donc des radiateurs, des, des chaudières pour, sauver, pour chauffer les logements et les bâtiments euh, professionnels. Donc à chacun son, son challenge. Euh, et là, comme on parle un petit peu d'informatique, de, de, c'est aussi le moment de mettre le doigt sur, sur un sujet, hein, puisque donc, on parlait des serveurs informatiques, euh, et de dire que la dématérialisation et la digitalisation ne sont pas forcément la solution pour réduire son impact. Euh, puisque bon, c'est vrai qu'on peut se dire, tiens, je n'ai plus, plus avoir de produits je, je vais digitaliser. Euh, mais bon, le, le numérique a lui-même un impact grandissant. Il représente actuellement quatre missions des gaz à effet de serre. Donc, euh, bon, voilà, ce n'est pas la solution à tout, loin de là. Donc, une fois qu'on a défini euh, son, son challenge, l'idée, c'est de générer un maximum d'idées. Euh, et donc, on va euh, vous proposer euh, quelques méthodes. Euh, donc, on a ces cartes, en fait, qui peuvent permettre d'éveiller euh, certains réflexes euh, chez vous. L'idée, c'est euh, pas forcément de, de toutes les détailler là, mais euh, en gros... Euh, si on veut faire un zoom un peu sur la partie notamment peut-être service, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de produits, mais euh, finalement on peut se dire mais qu'est-ce que je peux faire quand j'ai un service bah, Typiquement, euh, imaginons on est une banque, parce euh, bah, que je ne peux pas aider mes clients à, à accompagner le, le, la transformation d'un produit en service donc Typiquement par exemple, je ne sais pas, le leasing, c'est une des offres en fait évidemment auxquelles on peut penser rapidement. Euh, ensuite on peut avoir mettre la data au service de l'impact aussi qui est quelque chose euh, qu est -ce, comment est-ce que je peux faire pour que euh, j'utilise la donnée et que euh, finalement euh, le produit soit plus optimisé, utilis euh, utilisé plus longtemps parce que en fait euh, ben, moi euh, je sais combien de temps ce produit est utilisé donc je peux avoir une approche euh, différente, voilà après on peut modifier sa politique d'achat, il enfin, y, y a pas mal de choses euh, qui peuvent euh, vous aider à démarrer cette démarche on a par exemple Darty euh, qui a euh, travaillé ce, ce, cette formule d'abonnement euh, qui permet en fait euh, de, pour 9,99 euros par mois d'assurer tout votre gros électroménager à la maison et quand vous avez une panne, si votre électroménager a moins de 15 ans il euh, bah, y a un réparateur qui vient chez vous et qui vous le répare Donc ça c'est un exemple de nouveau service et il y a aussi évidemment quand on est en phase de brainstorming le biomimétisme, Donc euh, l'idée c'est de s'inspirer de la nature c'est très euh, très innovant parce que ça fait appel notamment à votre cerveau droit, euh, qui est le cerveau où on a euh, évidemment euh, les émotions et dont on se sert finalement assez peu. Et ça permet notamment de travailler sur tout ce qui est intuition. Et, euh, et, et donc, euh, il y avait un dramaturge qui disait que l'intuition, c'était l'intelligence qui avait commis un excès de vitesse. Donc euh, voilà, je, je... pour voir si vous pouvez commettre un excès de vitesse de l'intelligence. <rire> euh, Est-ce que d'après vous, Qu'est-ce qui a inspiré cette pâle d'éolienne Alors, je vous invite à répondre en chat, ou à débloquer vos micros pour répondre. Alors, qu'est-ce qui a inspiré cette pâle d'éolienne La colonne vertébrale, le requin, <rire> une patte d'insectes, plein de choses, la chenille. C'est vrai que ça fait penser à plein de choses. Une aile, l'aloe vera, <rire> une aile d'oiseau, ouais, plein de... Oh là là. Super Alors, Alors allez. voilà la solution. Donc, il s'agit d'une nageoire de baleine. Voilà, c'est une nageoire de baleine voilà, qui a inspiré euh, donc un, un, un ingénieur. En fait, il, il observait les baleines et puis il se disait mais euh, en fait euh, elles arrivent vraiment à, à bouger très rapidement dans, dans l'eau, à se déplacer, faire des virages très serrés alors qu'elles ont quand même un poids, euh, faire des sauts en dehors de l'eau. Et en observant donc, euh, ces nageoires, il s'est rendu compte qu'il y avait du coup des, ben, comme vous le voyez, des petites euh, boursouflures et euh, qui en fait permettent de, de réduire le frottement dans l'eau euh, et, euh, et puis d'apporter de la portance. Et on retrouve la même mécanique des fluides au niveau de la enfin euh, de, de l'air, et du coup, on, ils ont pu l'adapter à la pâle d'éolienne. Un bel exemple. Et évidemment, une fois que vous avez travaillé euh, sur toutes vos idées, ben, il faut les sélectionner. Alors, ce, qu ce que je vous montre là, c'est l'exemple qui a été travaillé justement avec notre chaîne de boulangerie, euh, où en fait, donc cette, ce, ce canevas permet de, se, de positionner les idées pour ensuite vous aider à les sélectionner. Donc, euh, Est-ce que ça, mon idée répond très bien aux besoins du client ou pas Est-ce qu'elle est en phase avec la raison d'être euh, de l'entreprise ou pas Et ensuite, un code couleur qui permet de voir si c'est facilement réalisable ou pas. Donc là, vous voyez dans notre exemple, euh, on a, euh, si on prend ce qui est en haut à droite, ce qui est ce qui nous intéresse entre guillemets, a priori, euh, on a des choses qui sont euh, facilement euh, mises en, qui sont, qui sont bien alignées avec ma raison d'être et celle de l'entreprise et qui sont euh, faciles à faire. Donc euh, une gamme de produits occitans typiquement. Euh, en revanche, faire du bio, ça demandait beaucoup plus d'investissement parce qu'il faut être euh, beaucoup plus pur en bio, donc ça, ce n'est pas quelque chose qui a été retenu. Voilà, vous voyez ainsi comment on peut organiser les, euh, les idées. Et donc l'idée, c'est de choisir l'idée qui, euh, bah, qui paraît la plus intéressante à, à tester pour pouvoir la prototyper. Donc, euh, faire un prototype, ça ne veut pas dire faire un produit euh, parfait. Hein, c'est ce que nous dit Salvador Dali. Il euh, ne faut pas avoir peur de, de, de la perfection parce que de toute façon, on ne va pas l'atteindre. Donc là, l'idée, c'est de faire quelque chose qui soit tout simplement testable pour pouvoir euh, en fait, décrire une intention. Et donc, euh, là, là, je voulais illustrer ça avec tout simplement des publicités, c'est-à-dire faire, faire un flyer faire une fausse publicité, un faux flyer pour exprimer euh, l'intention, bah, ça suffit tout à fait pour aller euh, tester quelque chose. Je veux dire, ça fait office de, de prototype. Là, l'exemple de, de Legal qui dit qu'ils font une capsule végétale. Vous voyez, ça suffit tout à fait pour exprimer ce qu'on qu veut faire de la même façon que Drivey euh, qui, euh, qui explique euh, voilà, que c'est de, de l'auto-partage. Donc, euh, voilà, ce n'est pas la peine de se lancer dans quelque chose de compliqué. Euh, ça suffit pour aller faire euh, un test. Hop. Voilà, effectivement, euh, on aime bien cette, euh, cette petite image pour tester de cet enfant qui essaye de, de sortir de son bac à sable. On a oublié, en fait, que pour euh, arriver à faire quelque chose, quand on est enfant, en fait, on, on tombe, on tombe avant de pouvoir marcher plein de fois, et c'est normal. Et voilà, c'est ça l'idée, c'est que, euh, comme dit Thomas Edison, « I have not failed, I just found 10 000 ways that won't work ». Et en fait, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir tester jusqu'à trouver la bonne solution, celle qui fera que l'exécution sera très, très parfaite et que votre produit ou service rencontrera un succès. Et ce qui est important à ce stade, c'est de ne pas perdre de vue ces objectifs d'impact parce que euh, c'est ce qui va vous permettre, en fait, euh, derrière d'avoir de, de, bah, une communication puissante et d'être, comme on disait, aligné avec votre raison d'être et de pouvoir dire, ben bah, voilà, nous, euh, quand on travaille, euh, quand on vend tel produit, quand on vend tel service, quand on fait tel changement dans l'entreprise, euh, voilà ce qu'on veut, euh, ce, ce qu'on qu va générer derrière euh, comme impact positif. Et donc après, une fois qu'on a tout ça, ben on peut aller sur le terrain, tester. Donc là, on voit cette photo, euh, euh, justement, où il y a des gens qui sont euh, avec euh, la, la, la, la personne qui, fait, qui réalise le test euh, et qui commentent en fait un, une petite histoire euh, sur un panneau. Donc ça peut être, comme dit Florence, très simple. Un prototype, c'est quelque chose de euh, tout à fait basique, entre guillemets. réfléchi mais basique. Et euh, notamment une, une entreprise qui actuellement est en test, c'est Dickel, c'est une entreprise berlinoise. Alors il faut savoir que c'est une entreprise qui est sur les couches d'enfants, le recyclage des couches. Il y a quatre, un enfant c'est 4500 couches euh, avant d'être propre à peu près. Donc c'est quand même un gros gros impact euh, écologique. Et donc ils ont travaillé à un, un produit qui permet de, de, bah, de, de réutiliser... Euh, les couches et de les composter pour en faire de la matière organique qui va permettre à faire pousser des plantes. Et donc actuellement c'est en test euh, donc à Berlin, peut-être qu'un jour on verra ça arriver à Paris, mais pour le moment voilà c'est en test à Berlin. Et une fois que vous avez du coup testé et trouvé la bonne solution, bah vous pouvez passer à l'étape d'implémentation et de communication. Et ce qui est important, c'est euh, de valider votre proposition de valeur circulaire, c'est-à-dire de se dire « bon, bah, maintenant que j'ai euh, bien compris quels étaient euh, mes objectifs circulaires, les, ce que voulait mon persona, euh, j'ai mes indicateurs de circularité, ben voilà, je vais pouvoir compléter la, la phrase 6 juin. » Donc si on reprend notre exemple, euh, la phrase c'est « nous allons créer l'unique boulangerie occitane zéro déchet qui permette à Michel… » de se sentir utile et d'avoir accès à, ces, à des produits locaux de qualité. Donc C'est une phrase qui est assez simple en soi, euh, mais qui permet en fait voilà, d'embarquer de, de, de, à la fois euh, les objectifs circulaires, la promesse du produit et les attentes du persona. Ok, et pour terminer, euh, un exemple bah, très, très différent, mais que vous avez peut-être euh, vu, c'est celui d'Adidas. Adidas, ça peut être une marque hein, qui qu fait bondir, car ce n'est pas forcément l'archétype de, la, de la marque circulaire et durable. Euh, mais bon, en l'occurrence, ils ont fait l'effort de lancer un programme de, de recherche pour proposer des chaussures plus durables, euh, faites de, de composants recyclés et ou recyclables et ils communiquent dessus, euh, ils communiquent notamment avec euh, ces présentoirs. Donc ça c'est un, une photo que j'ai prise dans le, la boutique qui est située au boulevard Haussmann à, à Paris. Donc il y a ce grand présentoir qui explique leur gamme de chaussures avec des matières euh, recyclées, donc il montre les, les composants. Et, et ce que je voulais illustrer là, c'est en fait, j'ai eu du mal en l'occurrence à prendre cette photo parce qu'il y avait beaucoup de monde qui venait voir ce que c'était, qui voulaient toucher un petit peu les. Les composants. Et, et, et c'était pour dire que c'est important aussi de communiquer pour évangéliser, c'est-à-dire pour, ben, pour aller convaincre, pour expliquer qu'on peut faire des produits de façon différente, qu'on peut consommer différemment. Donc derrière la, la, la communication... Il euh, bah, y, y a le fait d'essayer de, de, de développer son business, mais quand on a ce souci de, de, de l'impact euh, et, et en tout cas d'essayer de, de, de faire changer les choses, c'est vrai que la communication, on peut aussi l'avoir comme une façon euh, d'évangéliser, d'aller chercher, euh, peut-être d'aller convaincre aussi d'autres acteurs et d'emmener un secteur avec soi dans la transformation. Voilà, donc écoutez, euh, donc on arrive vers la fin de ce webinaire. Euh, donc, on a travaillé aujourd'hui les offres à impact positif. Euh, on a deux autres webinaires sur définir sa raison d'être et créer de la valeur avec son écosystème. Et on intervient avec Florence sur ces trois dimensions-là, avec des outils à chaque fois dédiés. Donc, des, des, des webinaires, comme on vient de le dire. Euh, on fait euh, également, on anime des, des formations en design circulaire. Donc euh, là, on a vu, effectivement, vous avez vu, on a complètement survolé hein, la méthodologie. On n'a pas le temps de le faire, mais en tout cas, on, on forme à la méthodologie et on fait de l'accompagnement sur mesure pour les, les projets d'entreprise en fonction de vos enjeux particuliers. Voilà, donc, c'est à vous de jouer maintenant, d'aller porter la bonne parole, de démarrer vos, pro, vos projets circulaires.